Let's go, ça marche Vas-y, c'est... <rire> j'ai fait exprès, j'ai fait exprès Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Vous avez vu le titre, aujourd'hui est un... Événement assez cool que je me suis dit que ce serait cool de documenter Pour vous montrer un petit peu l'envers de la chose Je l'avais dit sur Twitter il y a deux mois et euh, j'avais eu des réactions plutôt cool J'avais dit que j'avais pris un stagiaire de troisième pour un stage d'observation Pour venir voir comment ça se passe ici Et un petit peu comment ça fonctionne La production d'une émission, d'une vidéo, la réalisation d'une réunion pour des idées Maintenant on commence à être plusieurs ici J'ai pris des personnes en plus Le local évolue donc je me suis dit que ça pouvait être sympa Moi petite, tu vois, petit truc parce que je vais vous présenter la gentille personne que j'ai pris Voilà il s'appelle Pierre, bonjour Monsieur Pierre, comment vas-tu Tu vas bien, tout oui, roule Je suis très content de te recevoir aujourd'hui au sein de la Nani PROD pour te montrer un peu tout ça, il est arrivé il y a une heure, je suis arrivé il y a 5 minutes ça, va, tu m'en veux pas trop, j'espère. Non, non bah, ça va, tu es sympa, c'est cool, c'est cool. Donc du coup, comme je vous ai dit, il est là pour son stage de troisième. Mais stage de troisième, messieurs, c'est pas toujours ça. Hein. Moi personnellement, mon stage de troisième, monsieur, je me rappelle. Moi, mon stage de troisième, je l'avais fait dans le camion de mon père qui était chauffeur livreur. Il m'avait ramené en Suisse. Il m'avait acheté des Kinder Bueno White. C'était une belle expérience. C'était nul. Voilà, c'était pas, <rire> c'était pas ouf. Alex, c'était quoi ton stage de troisième Moi, c'était euh, un magasin de vêtements. C'était okay. Desto C'était bien ou c'était naze Bah, en fait, je mettais des antivoles Je me perçais les doigts. Je fais ça toute la, toute la journée quoi hein. Mais ça c'est pas l'observation, ça ils t'ont utilisé toi ah, C'était l'exploitement euh, directement, l'exploitage euh, de... L'exploitation monsieur L'exploitation, j'arrive pas à parler Dites exploitage et vous finirez Ex ici <rire> <ça>. <rire> Thomas, Thomas monsieur, je vais t'embêter I have a question C'était quoi ton stage de troisième Je t'en ai jamais eu gros J'ai que dodge moi T'as pas fait le stage de troisième. J'ai tout tout dodge je crois Mais pourquoi Bah parce que j'ai eu toujours des petites... Euh... T'as eu 0 du coup Non j'ai fait à la phase je crois T'as fait... Mais... T'as fait chez FaZe FaZe T'es sérieux Je crois avec Karl. Ouais, no, là, avec... Non, non, t'avais pas 14 non, ans. T'as fait 16-17 à ce moment-là. Je crois que c'était un truc avec Annie, un truc comme ça. Ah oui? Je crois, mais je suis pas forcément sûr. C'est stylé J'ai cru que t'allais me dire <rire> à la boulangerie. <rire> <et quoi. rire> donc, en fait, il a mis à Meugève et tout, tu vois, un peu loin. Je me suis dit un truc dans le ski et tout. Je, était, cool. que je fait là-bas. T'as de la chance, avec parce... les collègues. Parce qu'en général, en fait, ce que je disais, c'est que les... les stages de 3ème, c'est pas les stages les plus intéressants, tu vois. Donc euh... C'est là où t'as perdu Ouais, c'est ça. donc Je me suis dit, on va essayer quand même de faire un truc sympa. Donc, ici, on fait de la production de vidéos, on fait de la production d'émissions. On va essayer d'apprendre aujourd'hui. Comment Il est bien et bien l'outil, on va essayer de faire en sorte qu'il soit bien l'outil et que ça fasse des bons souvenirs. Donc aujourd'hui, on va apprendre à Pierre comment ça fonctionne ici, comment on travaille. C'est parti. Nous allons prendre cette chaise parce qu'on va commencer gentiment et je vais montrer d'abord les différentes choses et notamment les objets qui composent ici. Monsieur Pierre, tu peux t'asseoir, viens. Venez, venez. Donc, je vais lui montrer d'abord comment est-ce que fonctionne un petit peu ce setup perso. Donc, qu'est-ce qu'il y a dessus, le matériel, comment ça fonctionne. Donc, par exemple, une scène de stream, etc. Machin. Après derrière, je vais lui présenter vite fait euh, le plateau. Euh, Alex, faudra le montrer, gentiment. Mais il y a plein de trucs, tu vois. Il y a les micros, tout ça. Ça, par exemple, c'est un écran qu'Alex a cassé. Alex. J'ai pas fait exprès, hein, on va dire, mais... <rire> C'est bel et bien un écran qu'Alex a et non mais Par contre vraiment, faut, faut, faut que tu retrouves la caméra de surveillance et, et que tu, tu vois le truc hein. Parce que je vais t'expliquer en gros ce qui s'est passé. Moi j'étais en train du coup, j'avais démonté les écrans qui étaient ici. Et en fait quand t'enlèves le poids, ça a tendance à remonter la barre. Et en fait du coup moi j'étais en train de monter et j'ai monté la vis à l'envers. Je monte la vis à l'envers, je sais pas quoi, donc du coup je dévisse le truc. Et en fait le truc était comme ça, au sol. Et en fait c'est remonté d'un seul coup et je me suis pris en pleine tête Genre vraiment je me suis pris la barre métallique en pleine tête Et après du coup bah j'ai lâché l'écran parce que j'étais sonné Donc euh, du coup voilà j'ai failli être euh, dans le coma euh, dans le local, tout seul C'est bien hein, là, j ai, j ai, euh... <rire> Non c'est pas grave y'a pas de soucis, tu verras Alex il va te monter vite fait le plateau juste après Donc, En fait le plateau c'est là où on fait les émissions etc Et il va te montrer un peu tout le matériel et tout c'est cool parce que En réalité si tu vois, je me permets, regarde y'a des marques au sol euh, donc il y a des marcosols, au sol, les marques au sol c'est les placements de caméras C'est comme ça qu'on place les caméras justement pour faire les émissions et tout Donc il va te montrer à quoi ressemble le montage du plateau euh, L'utilité du fond vert qui va d'ailleurs bientôt gerter. Mais bon au moins on te montre parce que c'est ce qu'on utilisait jusque là Donc voilà un petit montage et tout Après derrière la réalisation d'une vidéo On est en train de la faire mais il y a le petit montage Et la préparation de l'émission de demain Voilà pour le programme comme ça, observation bah T auras littéralement observé tout ce que Zach NadiProd NaniProd était euh, à même de te montrer voilà ah monsieur Allons-y Comme tu vois ici, il y a beaucoup de matériel, beaucoup beaucoup de matériel. Et en réalité, on a deux PC. Ces deux PC sont reliés avec euh, une carte d'acquisition. Ça permet de faire en sorte que le PC de gauche qui est ici récupère l'image du PC de droite qui est là. Parce qu'en fait, quand tu streams, si tu veux, tu rediffuses ce qui se passe. Et en réalité, si tu streams, plus joues sur le même PC, ça demande beaucoup beaucoup beaucoup de capacité au PC. Et donc du coup, il se peut que tes performances, imaginons sur un jeu, elles soient altérées parce que ton PC stream et joue en même temps. Alors qu'en faisant deux PC, et eh ben t'as un PC qui fait que jouer et l'autre qui fait que de stream. Pour passer d'un truc à l'autre, tu vas me dire mais oh t'as pas euh, deux claviers, deux souris, tu vois J'ai juste en dessous là. C'est un tout petit boîtier qui permet de connecter les deux PC en USB. En réalité, avec un petit bouton, je peux passer d'un PC à l'autre. cest une euh, sans avoir besoin de deux claviers, de clavier, deux de souris, machin, nanan. Et c'est un peu relou, tu vois, d'avoir ouais, deux claviers, ouais. de souris, c'est... On va dire que c'est pas très pratique, tu vois. Toute l'image, etc., et là, regarde, tu peux venir, Alex, euh, elle va venir sur OBS, donc OBS, c'est le logiciel qu'on utilise justement pour pouvoir stream. Donc c'est un logiciel qui est gratuit, d'accord, ouais. open source et tout, machin. Et c'est là où tu vois, par exemple, regarde, mes scènes ouais. qui sont là. Toutes les scènes, elles sont configurées dans un petit truc que j'ai devant moi, regarde, qui s'appelle le Stream Deck. Et donc le Stream Deck, ça me permet de faire tous mes changements de scène sans avoir à repasser tout le temps sur le PC pour le faire à la main. Et même c'est assez marrant parce qu'en réalité ils viennent de sortir un produit qui s'appelle le Stream Pédale et euh, c'est une pédale du coup qui permet de changer tes scènes sans avoir à même lever tes mains. Tu me ça Je te jure que c'est sorti il y a pas longtemps. Sérieux Je te jure c'est sorti il y a pas longtemps. C'est assez marrant parce que là tu vois par exemple regarde, je joue, je suis sur un jeu x ou y, tac je joue, j'ai envie de changer, je dois lever la main et faire ça. C'est relou, hein. C'est un petit... <rire> voilà, je l'aime bien Pierre, C'est un petit peu relou. Alors qu'en réalité, avec euh, la pédale, la manière dont c'est fait, euh, tac, tu peux changer en bougeant le pied. Alors, je sais pas à quel point c'est ergonomique, tu sais, comment tu peux changer tes scènes et tout, je l'ai jamais utilisé. Il y a ensuite plein d'autres choses, donc euh, notamment le micro que t'as vu. J'ai payé euh, assez cher des tables de son, donc des tables de son qui recueillent tout le son. Donc ça, c'est la table de son euh, sur laquelle tous les micros sont branchés. La table de son possède les mêmes réglages pour tous les micros. Je sais pas si t'as déjà vu des émissions où des fois il y a des problèmes de son et tu vois, il euh, y a un micro qui est plus fort que l'autre, il y en a un qui est aigu, l'autre on entend pas bien, l'autre il grésille, machin, nan, nan. Moi j'ai dit tout ça là, je veux pas en entendre parler, vous euh, ne m'embêtez pas avec vos bêtises, donc du coup bah vous m'envoyez un truc avec ça, donc euh, tous les réglages sont dedans. Et si par exemple il y en a un qui entend moins, moins quelqu'un que l'autre, ça veut dire que l'autre parle moins fort, mais en soi c'est pas un souci du volume de micro en réalité. Donc tout va dedans. La petite, juste à côté que tu vois, c'est une autre table de son, c'est ce qui me permet, enfin c'est un petit mixeur de son qui me permet de récupérer le son du PC de jeu. Donc en fait le PC de jeu va là-dedans et ça, ça renvoie là-dedans. Et ça à la base, c'est relié au PC de stream. Il y a beaucoup de streamers qui ont beaucoup de mix, donc par exemple le volume des voix hein, d'un côté, le volume du PC de l'autre et tout. Moi, tout en un... Y'a pas de cette camelote-là, j'ai dit, je me casse pas la tête. À côté de ça, t'as l'ancien plateau. Donc qui va bientôt changer pour une simple raison, c'est parce que jusque-là, on utilisait un décor en fond vert. On utilisait un décor en fond vert parce qu'on se disait que c'était le plus simple, le moins chiant en réalité, tu vois. Ça permettait d'éviter d'avoir... à changer des décors si jamais on voulait faire d'autres émissions, des trucs, tu sais, à bouger, remettre des trucs, tout ça, machin. Maintenant qu'on a fait 9 émissions en fond vert, on se dit, c'est peut-être mieux de passer sur du réel. Parce que tu vois, des fois, il faut tester les choses pour te rendre compte de si c'est bien ou pas, si t'as envie de prendre une autre voie ou pas, tu vois. Donc ça dépend. Donc là, pour l'instant, on va bientôt bouger, mais Alex va te montrer. On utilisait ces tables juste là. C'était des tables un peu cheap, mais elles permettaient de faire le travail. Quand tu veux tenter quelque chose, ça sert à rien de vouloir le tenter parfait dès le début. faut déjà le tenter en fonctionnel, donc déjà si c'est possible de le faire, et ensuite l'améliorer dans le temps. Il y a beaucoup de gens, si tu veux, quand ils veulent tenter quelque chose, que ce soit une vidéo YouTube, un projet, une entreprise, n'importe quoi quand ils veulent lancer le truc, ils veulent que tout soit parfait et en fait, limite, ils vont se brider et des fois pas le lancer parce qu'à leur goût, au moment où le truc va se lancer, c'est pas assez parfait. Moi, j'ai lancé mon émission, elle était pas parfaite, les tables étaient pas ouf, le décor fond vert pas toujours bien incrusté et tout, mais c'était fonctionnel, ça pouvait marcher. Et au fur et à mesure, tu vois, maintenant ça fait 10 émissions plus tard, on va améliorer. Donc lundi prochain arrive une nouvelle table, donc une nouvelle table qu'on a acheté qui va venir de chez un menuisier, donc qui va être comme ça en arc de cercle, ça permettra d'être un peu mieux. Et à côté de ça, j'ai payé des designers sur Fiverr qui est une plateforme où il y a des indépendants qui qui, euh, qui, qui travaille et euh, pour avoir un nouveau décor ici, donc il y aura un tout nouveau décor partout là sur le mur, ce sera très très cool. Donc là c'est l'ancien plateau, mais on va quand même te montrer. Et Alex, juste après, va te montrer le montage du plateau. Donc il va te monter le plateau, tu vas voir à quoi ça ressemble. Pas mal, non C'est good. good. Let's go. Donc là je vais installer du coup dans mettant les bureaux. Le fond vert il est bien tiré, là du coup il va être bien accroché en théorie, tu vois là on pourrait mettre un petit coup de steamer tout ça parce que bah... Monsieur, mais euh... monsieur, monsieur, comment ça steamer Ici on n'utilise pas des anglicismes Ah pardon, un, de... un fer à repasser ouais, monsieur, fer à repasser Non mais voilà, donc tu vois, du coup là je vais pouvoir installer la lumière, on va regarder ouais. ensemble, je vais te montrer du coup ça va être un gros dôme, ouais, tu vas voir. Ça, c'est assez impressionnant. La semaine dernière qui était l'émission casting, on l'a fait là-bas du côté de Thomas. Donc si tu veux, du côté de Thomas, on avait, euh, on avait bougé, euh, bougé un petit peu ça qui est son endroit de tu vois. Ouais. Donc, on l'avait bougé, on l'avait mis ici et à l'inverse, on avait placé le reste là. Ah. Et quand ils étaient en face, ils présentaient comme ça avec la télé pour justement passer les trucs, et il nous parlait comme ça. Et en fait, le seul petit souci qu'on avait eu avec l'émission la semaine dernière, mais c'est pas très grave, c'est que vu qu'ici, il n'y a pas de traitement acoustique, vu que Thomas ne fait pas des émissions ou quoi, bah de temps en temps, il y avait un petit peu d'écho. Alors que moi, du côté de ma pièce, il y avait de l'écho. En fait, quand tu parles dans une pièce comme ça, ton son va rebondir sur toutes les surfaces, et c'est ça qui va faire l'écho. À quoi sert la mousse et les panneaux absorber et donc du coup éviter ce côté écho. Et donc, du coup, bah, on avait fait l'émission là, c'était bien passé, mais il y avait un petit peu d'écho. Alors que là-bas, bah, en général, on n'en a pas. Il y a une partie pour activer ouais. désactiver les micros. Et Donc là, regarde, tu as... Bah, montre le stream avec Alex. Regarde, Là, il y, y a les micros. 1, 2, 3, 4. Là, ils sont tous allumés. Okay tout Tu peux jouer de cette manière, c'est assez, assez bien fait. Tu vois. Donc là, du coup, euh, on a fait la lumière, on a fait le fond vert, on a fait le son. Du coup, ce qui nous manque, c'est les caméras. Donc là, on va installer les caméras. Let's go, et là du coup je pense qu'on va avoir un petit brainstorming de, de ce qui va se passer à Webedia, ce qu'on va faire okay. Et voilà quoi Du coup, là c'est le moment un peu symbolique, c'est l'étage. ça sert aussi à ça On va parler de l'émission de demain, on a une grosse émission de demain Dans Loop, on a déjà fait un premier épisode d'un truc qui s'appelle les grands moments du Twitch français On était avec Sardoche et Joël, t'avais vu ou pas du tout Ok, donc en fait c'est une émission où en gros on passe des moments cultes de Twitch et où on les juge en mode ça c'est un grand moment, ça c'est juste drôle, ouais ça c'est pas ouf, des trucs comme ça Et là en fait pour des raisons logistiques on va la faire à Paris demain Donc tu vas venir, tu le sais, monsieur sera convié pour observer tout ça Et en réalité là on va finir de parler pour discuter de ce qu'il faut pour demain Parce que contrairement aux autres émissions où là il y a une trame, il y a un sujet qu'il faut développer et tout Là c'est différent Et en gros, pour l'émission à l'avenir, à l'heure actuelle, l'émission, elle tenait beaucoup sur le thème qui prenait une grosse partie de l'émission, Là, on aimerait bien que le thème prenne moins de place soit peut-être plus concis et ajouter des trucs autour comme ça l'émission, même si le thème il plaît pas forcément aux gens, il prend moins de place donc du coup c'est plus tranquille, plus regardable et plus dur. Cool. Et donc du coup par exemple là on va faire le thème voyage qui est un thème qui parle à tout le monde donc on a invité, on a, on a pris ça des créateurs. Et pour le reste de l'émission on a la slide qui est une nouvelle partie qui est un peu une partie chronique portée par des mecs que tu as vu pour le casting. Et on a quelque chose et là tu vas voir une petite avant-première, une section micro-trottoir où en fait une question était posée aux gens, et ça faisait un petit segment, tu vois, comme ça. Et vu que Loop, c'est à Lyon, et moi j'aime bien produire des trucs à Lyon et revendiquer l'identité lyonnaise, on s'est dit, un segment similaire, on reprend un petit peu à ce qu'on a fait, mais avec des questions peut-être, des trucs qui concernent la ville de Lyon, à intégrer dans l'émission, qui peuvent être drôles, ça peut être cool. Alex et Jarod, ils sont allés lundi dernier euh, le faire euh, dans la ville, et là on va le regarder un peu en avant-première, monsieur, euh, tu as une exclue. Donc en fait c'est ce genre de segment qu'on a envie d'ajouter à l'émission et de publier derrière sur YouTube et donc du coup ça, ça aura un côté à part entière sur lequel derrière on peut rebondir et tout. Ça te permet de construire une émission mieux avec plus de segments différents et moins d'importance du thème. Alors, Moi, je, suis, je suis un bassourdi, il est incroyable. Oh, je suis très content de ce qu'on a produit en tout cas. Franchement incroyable. Vraiment, vous êtes dépassé. Jarod, tu vas regarder ça, t'es très fort monsieur. <rire> Messieurs, j'ai chopé Pierre sur son téléphone. Qu'as-tu à répondre de ceci monsieur ah ma sœur, c'était <rire> pour rire, c'était pour rire, j'ai dit monsieur on va sur son téléphone, <rire> je l'ai chopé là, c'était drôle. Messieurs, on a parlé de plein de trucs mais il y a également ici euh, des parties un peu plus commerciales tu vois, et il y a Marwen qui va me présenter une opération comme ça, tu vois comment ça se passe, ce qu'il demande, combien ça coûte et tout ça, ma c'est cool. Bah écoute, euh, dans le vif du sujet hein, euh, donc on a Stadjums, donc euh, l'entreprise qui était là pour te proposer des voyages donc préparer pour aller voir un... Euh, un match de football tout simplement et donc mmh. eux, ils agence donc le voyage dépassement etc donc Nico euh lui, voilà l'offre qu'il va faire. Tu, tu me dis si ça te convient. Donc euh, lui, il veut lui proposer un vlog donc, euh, du déplacement. Donc intro, présentation, remerciement Stadiums. Euh, donc il t'envoie assister euh, à un match avec euh, un logo visible pendant la, pendant la présentation. Ok, Remerciement à notre trop. Un lien de redirection en description. Donc jusque là, rien de bien méchant. Et une story au stade avec la mention. Donc at euh, Stadiums, donc leur compte Instagram. En termes de budget, Nico, il veut proposer 3K. Donc euh, hors-taxe et margé pour le vlog, donc incluant le prix du voyage. Donc c'est-à-dire euh, ben, 2,1K pour toi. Donc en fait, il compte genre... Euh... 2100 pour moi et 900 euros pour euh, payer le voyage. Grosso modo, sachant que leur voyage, il peuvent aller de 450 à 1500 euros. Donc, euh, à mon avis, il y aura euh, auras cette petite marge. Donc, on doit lui rendre euh, une, répo une réponse. Est-ce que toi, ça te va ou est-ce que tu as des retours Une vidéo et une story. Intro, présentation, remerciement Stadium. Ouais. Ouais, <rire> vidéo... <rire> T'en penses quoi, Pierre Très rentable. C'est pas mal euh. <rire> Vidéo, story, redirection. Ouais, c'est pour ça. Ok, c'est facile. truc que j'aime, voyage, ouais. foot, euh, tu vois, genre que du bonheur. Quand oh que du bonheur, okay, mais.. Voilà. <rire> il s'exprime bien le monsieur. Que du bonheur, donc personnellement, c'est un grand. Oui. Ça c'est le genre de choses qui de temps en temps viennent dans la semaine. Il y en a souvent deux ou trois dans la semaine qui peuvent tomber. Ouais. Euh, crois-moi, elles sont pas toutes comme ça. Voilà, je vais pas te okay. mentir. Demande à Marwen parce qu'il a accès à mes mails. Il euh, y, y, a, y a de l'argent maudit, les cryptos et tout là <rire> qui me viennent, qui te promettent d'être millionnaire. Euh... Bon voilà. Il y a des choses des fois, c'est pas ouf, tu vois. Donc euh, on dit pas oui à tout, mais ouais. quand il y a des choses intéressantes comme ça. Bon, voilà écoute je donne la green light pour qu'il puisse aller plus loin avec euh, le partenaire et puis euh, je te tiens au courant C'est nickel, ça vous arrive de négocier les prix enfin, les... Oui, ouais. oui ça m'arrive Par exemple, euh, pour donner un exemple concret, récemment j'ai fait un truc avec la fédération française de rugby Où avant tous les matchs je fais une émission au stade de France en direct mmh. Et ils m'ont proposé un prix et moi je leur ai dit ça me va pas, euh, moi je prends qu'à partir de... En réalité c'est souvent corrélé à ce qu'ils demandent et à ce que moi je valorise en retour. S'il demande un tweet plus une story plus une vidéo, ça va coûter plus cher que s'il demande juste la vidéo. John. Parce que le tweet et la story fait gonfler le prix. alors s'il demande que deux stories, bah, c'est pas le même prix que s'il doit demander la vidéo dédiée aussi. Dans une vidéo, c'est pas la même chose s'il demande juste une intro de 60 secondes où j'en parle en début puis après salut, ou alors toute une vidéo là comme on vient d'en parler, globale qui est que dédiée sur ça. Okay. Donc ça dépend vraiment. Et après, il y a aussi des prestations. Il y a d'autres prestations. Là par exemple, quand je t'ai parlé avec les trucs de Fédération Française de Rugby, eh ben, moi je vais direct sur place et j'anime un truc pour eux. Et là aussi, c'est un prix qui est différent donc quand même fois enfin, les prix diffèrent de la prestation demandée de ce qu'il faut en retour etc etc okay. aujourd'hui enfin aujourd'hui maintenant qu'est ce qu'on va faire je vais te montrer un petit peu le montage comment ça rend tout ça je, est ce que toi tu consommes de youtube ouais ouais de fou de fou, de de fou. youtube, là, je... YouTube ah, twitch ça, ouais twitch twitch youtube je fais que ça ouais. ça va t'étais plutôt youtube ou twitch bah en fait je regarde bien plus youtube mais okay. ce... quand il y, mes... y a les smarts que je suis et tout qui bah qui, qui live mmh. euh, ouais j'y vais Toi tu fais du Twitch un peu Tu, tu sais Ouais ouais je, bah, je me suis mis le stream et ouais, du coup ouais, je, je stream de temps en temps euh, Je vais vraiment essayer de, de faire régulièrement et, et puis voilà quoi, je suis avec mes potes, on rigole Enfin c'est incroyable Trop bien, trop bien Si jamais euh... Je sais si vous pouvez vous abonner, tout ça, ça fait, ça fait plaisir. Là, on va faire du montage. Est-ce que toi, c'était déjà arrivé de faire un petit peu de montage, de, de découvrir ou pas du tout tu Ah pas, ouais, pas du tout. si, si, j'ai fait des montages genre des, des highlights et tout sur des jeux vidéo. Mais bon, ok, je... tu, tu, euh, tu, tu montais sur quoi Sur euh, bah, j'avais Crack, mmh. euh, Filmora X. Filmora X, ouais, ok. Et okay. Adobe Premiere Pro, mais j'ai jamais compris. Donc... Ok, nous, pour le coup, ça va être Adobe mmh. Premiere Pro. Alors, attends, je vais juste mettre l'écran du PC. Là, je vais ouvrir Premiere Pro. Du coup, Premiere Pro, c'est quoi C'est bah, un logiciel de montage. Là, on a, du coup, créé toute la vidéo. Pour moi, j'aime bien dire ça, parce que, du coup, je fais pas mal de montage. C'est un peu, genre, là, on a créé les pièces de puzzle. Maintenant, on va les assembler. Genre, on va vraiment mettre en avant, tac, pour que ça soit joli, avec de la musique, tout ça. Et, euh, et puis, voilà. Donc, là, on arrive, du coup, sur mon poste de travail, avec plusieurs fonctionnalités. Déjà, je vais faire quoi Je vais mettre mes vidéos qui sont ici. Je vais les mettre euh, directement, directement sur mon projet euh, vidéo. Et voilà, donc c'est ça dans l'ensemble. Le montage vidéo, c'est euh, de la patience, c'est récupérer les bons moments. Au bout d'un moment, t'as cette euh, cette connexion que as avec le logiciel, que tu commences à comprendre le, les petits tips que tu peux avoir et tout Parce qu'il faut regarder aussi quelques tutos, il faut être un peu curieux Bah après il a rien de compliqué Je veux dire là j'ai besoin de faire un montage pour euh, je sais pas genre euh, micro trottoir Je l'ai fait pour un micro trottoir, j'ai jamais monté un micro trottoir ni cadré Bah j'ai réussi Ouais Tu vois En fait c'est juste que tu as le côté technique et maintenant tu peux euh, pratiquer comme euh, bon te semble Ok Voilà J'espère que ça vous a plu cette petite, euh, ce petit tuto, j'ai l'impression que je fais que ça